on a fini le let's play en beauté, j'ai vu tous vos commentaires, je vous en remercie énormément et je me suis dit c'est l'occasion de faire une surprise aujourd'hui, après le 15ème épisode qui était donc la fin euh, donc, du scénario, on est reparti euh, avec l'hélicoptère. Et je vous ai dit que de toute façon, je referais des vidéos, voire des lives sur le jeu, peut-être sur une autre sauvegarde ou peut-être sur cette sauvegarde-là, enfin peu importe. Et résultat, c'est chose, euh, chose faite, Quel quelque chose qui m'a poussé à revenir directement sur le jeu euh, de manière aussi précoce, c'est parce qu'il y a eu une mise à jour. Les bugs, ils ont rajouté euh, des euh, lunettes, euh, des jumelles, ouais, ils ont rajouté des jumelles et ils ont rajouté un Delta plan Alors, vous vous doutez bien que dans cet épisode, eh ben, on va choper les deux. Voilà alors c'est pas tout ils ont également rajouté des nouveaux briefs de scénario hein, Ils ont rajouté en fait euh... Alors ça c'est un petit peu dommage tu vois vu qu'on a déjà fait le let's play euh, Donc je vais même pas chercher à faire ça aujourd'hui Moi je veux vraiment attendre euh, les Vraiment beaucoup beaucoup beaucoup de mises à jour C'est à dire que dans un an deux ans il y aura tellement de nouvelles mises à jour que le scénario va être beaucoup mieux amené et là on pourra carrément refaire limite un, un let's play de poids zéro quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça aujourd'hui le 16ème épisode, ne vous attendez pas à retrouver euh, par exemple demain le prochain épisode. Non vraiment, ne vous attendez pas euh, à ce que je ressorte plein de vidéos sur Sons of the Forest comme le let's play. Hein, bien au contraire, c'est juste une vidéo exceptionnelle et j'avais envie quand même de la numéroter comme le 16ème épisode parce que ça fait trop plaisir et parce qu'on est sur la sauvegarde du let's play. Donc, là, avez compris ce que j'ai fait euh, à l'épisode 15. On est parti avec l'hélicoptère et on a fini, on a eu le générique de fin. Alors, c'est tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé la, la, la sauvegarde. J'ai euh, dû réaffronter les démons, enfin, à, à me barrer, etc. Et puis, dès que j'ai eu le choix de soit partir ou soit rester, et eh ben, j'ai décidé donc de rester. Voilà, tout simplement. Donc, les amis, euh, ça fait quand même une trotte, hein, tout ça, mine de rien. Hein. Ça fait une trotte. Donc, on va rentrer euh, à la maison. Et euh... et puis, non, en fait, on va pas rentrer à la maison on va aller au sommet, au sommet de la montagne, puisque, en effet, le deltaplane se trouve là-haut. Alors voilà, maintenant, on peut se permettre les petits spoils ici et là. Hein. Je ne suis pas en train de, de découvrir à 100%. Évidemment, je sais que le deltaplane est là-haut, mais en même temps, ça va de soi. Parce qu'un deltaplane tout en bas, c'est un petit peu compliqué. Et ça va me faire penser d'ailleurs à Far Cry. Alors, je sais pas à quoi ça va ressembler, comment ça va se manier, le deltaplane. Mais j'ai un petit peu hâte euh, de voir. Donc, en attendant, sur le chemin, les amis, je vous propose un petit peu de débriefer. Euh, déjà j'espère que vous êtes content de, de me revoir là sur le, sur le jeu Moi je suis très content euh, J'espère que vous avez kiffé le let's play et Ceux qui l'ont redécouvert entre temps également N'hésitez pas à vous abonner à mettre le petit pouce bleu, la cloche très important euh... En fait on peut un petit peu débriefer Alors il faut savoir que euh, dimanche Non samedi Samedi demain euh, 16h Il y aura une vidéo où justement je vais voir vos avis sur le jeu euh... Mais c'est pas un vrai débrief donc je me dis aujourd'hui on pourrait faire un petit débrief Très rapide, très simple Même si je vais me répéter avec ce que j'ai déjà dit euh, dans la vidéo de demain Bon bref c'est un peu back to the future là. Je sais pas si vous concevez ce que je suis en train de dire <rire> En gros la vidéo de demain a déjà été tournée Alors que la vidéo d'aujourd'hui je la fais maintenant Enfin bon bref euh, Oui bonsoir, qu'est-ce que je voulais dire Ah Oh saloperie Saloperie oh, eh, J'espère que ça vous avait manqué ça aussi quand même hein. Ouais, ça va, on a terminé le let's play il y a même pas quelques jours, quand même. Bref, euh, c'est bon Va te faire enculer, là Sans déconner. C'est bon, là Alors, beaucoup ont été un petit peu déçus de la fin. J'ai vu dans les commentaires. Euh, beaucoup ont été déçus de la fin. Euh, alors, déjà, je suis content parce que vous avez pas été déçus du fait que... Alors, je, je considère que j'étais un peu lâche parce que j'ai quand même rush à la fin. Euh, sachez d'ailleurs que... Durant, bah vu que j'ai dû refaire en fait la phase avec les, les vilains monstres où ça fait peur et tout J'ai essayé la croix là vous savez ici Et en fait ça protège pas tant que ça euh, Si vous voulez ça les rend euh, en feu Mais c'est pas terrible Donc en fait le, le fait d'avoir rushé ça revenait absolument au même hein. Je pouvais pas vraiment les affronter donc voilà donc ça c'est cool, mais vous avez été déçus de la fin, puisque bah, voilà, euh, certains n'ont pas compris le scénario, n'ont pas compris pourquoi la fin est comme ça, euh, le cube, qu'est-ce que c'est exactement. Mais en fait c'est ça ce qui est cool, alors je, je conçois parfaitement les retours, hein. on est là pour en débattre, mais c'est ça le concept, c'est qu'on ne sait pas tout. Alors, il faut suivre quand même The Forest, Sahara Therapeutics. pourquoi ils font des tests sur des humains Alors en fait il faut savoir que Sahara Therapeutics ils font des tests sur les enfants, enfin, je peux vous le dire maintenant... Ceux qui ont suivi... Ah, The Forest le savent hein euh, Ils font des tests sur les enfants. Euh, pour les ramener à la vie euh, en sacrifiant d'autres. Voilà, en gros, globalement, Sahara Thérapeutique, c'est ça. Maintenant, on n'en sait pas toujours trop. Hein. On... Même sur The Forest, il hein, y a quand même une part d'énigme. Euh, on ne sait pas pourquoi euh, ils se sont installés sur ces îles, etc. etc. Quel est le rapport avec le riche, euh, milliardaire, etc. Voilà. Mais c'est ça ce qui est cool. C'est qu'au moins... Parce que le jeu il est sorti il y a deux semaines en fait. Hein. T'imagines si en deux semaines on, on savait tout du jeu Oh nul, franchement ça aurait été nul. Donc là au moins... Euh, alors c'est aussi un peu embêtant qu'on a déjà fini le jeu et on devra le refaire, mais c'est pas grave, c'est un plaisir. Euh, mais c'est vrai que du coup on n'a pas tous les éléments. Euh, j'ai pu discuter également avec des amis euh, qui ne regarderont probablement pas cette vidéo, mais j'ai des amis euh, qui ont joué au jeu de eux-mêmes. Et qui m'ont demandé mon avis euh, quand ils ont vu que j'avais terminé. Et euh, eux aussi sont déçus, donc il euh, y a une... Majorité, quand même, de gens qui sont déçus. J'ai vu également les avis sur Steam, des avis quand même pas mal négatifs. Bon, voilà. En tout cas, euh, en tout cas, le jeu est vraiment bien. Le scénario, comme dit, est contestable, ça c'est clair. Euh, mais euh, j'ai quand même hâte de voir la, la suite. Alors, c'est sûr que vous voyez le, le Delta Plan, c'est un ajout très très fun et c'est cool qu'il l'ajoute maintenant et pas forcément au début. Par contre, euh, les, les briefs de scénario, c'est vrai que c'est un petit peu chiant parce que maintenant, on va falloir les trouver. Et, euh, et c'est un peu con parce que là on est dans l'optique Qu'on a déjà fini le jeu, qu'on est reparti en hélicoptère Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, Mais voilà ça rajoute un peu un côté, un côté mystérieux euh, Je crois qu'on arrive Alors je sais pas du tout si c'est là Mais on arrive en, en haut de quelque chose Alors c'est très très haut hein. C'est très très haut, on va se casser la gueule On va passer à travers les roches, on va rien comprendre On va essayer plutôt de contourner par là bas euh, Merci encore vraiment infiniment Pour, pour tous vos retours j'ai vu donc l'épisode 1 maintenant, on est sur quelque chose, je crois, 8000 ou 9000 vues, et c'est un honneur, en fait, <rire> juste, totalement, c'est un honneur, euh, et c'est aussi un honneur, pas que le chiffre, mais également la confiance que vous m'avez accordée, quoi. C'est-à-dire que, bah, en grande majorité, vous avez regardé le premier épisode, et puis vous avez regardé le deuxième, et puis vous avez regardé le troisième. Allez, on va continuer, vous avez regardé le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, bon, jusqu'au quinzième, vous avez compris et c'est un honneur, c'est un plaisir Merci beaucoup euh, Vraiment pour votre confiance La confiance que vous avez accordée parce que Passer des heures à regarder Quelqu'un que vous connaissez pas forcément Est-ce que vous allez passer du bon temps On sait pas Par contre est-ce qu'il est pas là haut le Delta plane J'en ai aucune idée Je sais pas ce que je... En fait je sais pas où je cherche Ah il va faire nuit donc c'est vraiment chouette hum. Donc voilà vraiment merci pour ça je pense que c'est un peu plus haut encore, non En tout cas, c'est forcément sur un bord. Ouais, c'est plus haut. Vas-y, on y va, c'est plus haut. 100% c'est plus haut. Euh, par contre... et eh, je suis jamais allé aussi haut, on est d'accord Je suis jamais allé là. Hein. Parce que là, mon pote... On va croiser des sangliers. Eh, par... par que, là, c'est safe, hein Pourquoi c'est jaunâtre Pourquoi c'est jaunâtre Oh, et. Eh. Vous voyez, on découvre encore des trucs. On découvre encore des trucs. C'est jaunâtre et je pense que c'est pas un hasard. Euh, également, j'aimerais vous parler d'un truc par rapport à la fin du jeu que vous n'avez pas compris. J'aimerais vous donner mon hypothèse. Pourquoi euh... Alors, ce cube, dans tous les cas, c'est un artefact. Hein. C'est quelque chose dont il était question sur The Forest. Euh, soyez pas de mauvaise foi, donc. <rire> Mais... C'était quelque chose qui était question déjà dans The Forest euh, et on n'a pas plus d'infos. On ne sait pas de quelle civilisation ça vient cet artefact. En revanche ce qu'on sait c'est qu'à l'intérieur on est protégé visiblement euh, des mutations. La preuve, on n'a pas été muté, euh, Timmy n'a pas été muté parce que je considère que c'est Timmy et son père. D'ailleurs trop content qu'il ait retrouvé son père. Euh, D'ailleurs à la fin, le, le vieux là, c'est pas le milliardaire. Hein. C'est pas le milliardaire, hein, je crois pas. Hein. Enfin rien n'est sûr en vrai. Hein. Rien n'est sûr, c'est ça ce qui est chouette Eh le ciel il est magnifique Mais il était pas comme ça avant Voilà donc je tenais à vous le dire, ils ont encore fait des modifications je crois Bref On va éviter de passer à travers le sol, ce serait chouette Voilà on va save Hop Eh c'est quand même magnifique Et on va dormir, on va essayer de pas mourir de, de froid Ce serait chouette Hop, parfait Franchement heureusement que c'est pas Grinnell hein. Heureusement que c'est pas Grinnell parce que là on serait mort évidemment je sais pas si j'ai... Ouais c'est magnifique par contre Je sais pas si je vous en avais déjà dit mais Ceux qui m'ont dit euh, que je pourrais apprécier Grinnell, Et eh ben les gars n'hésitez pas à regarder mon let's play Que j'ai réalisé sur le jeu puisque j'ai déjà joué au jeu euh, Alors <rire> Peut-être pas aussi qualitatif que ce que je fais aujourd'hui <rire> Mais euh, Mais voilà n'hésitez pas quand même à, à checker <rire> Ça peut être intéressant Mais euh, une vraie galère Grinnell. Hein. Une vraie galère Bon vous inquiétez pas j'ai vu on va manger un coup Bonne barre énergétique Ça fait toujours plaisir et puis euh, j'ai une gourde hein. Voilà on va boire de l'eau directement De la bonne eau Et encore du bacon C'est pas du bacon Si c'est du bacon et du steak aussi C'est très très bon le steak Voilà puis on mangera plus tard De toute façon Oui c'est forcément là haut le Delta plane. Hein. C'est très très euh... En ce moment, on meurt pas de froid hein. Ah, C'est chouette Alors pour ce qui est également des jumelles Je sais où elles sont euh, pareil je, je me suis un petit peu spoil la localisation Parce que <rire> c'est pas comme si on refaisait le let's play Donc je vais pas m'amuser à tout redécouvrir Ah il y a Virginia qui est juste en bas là Elle a dû se téléporter ah, Elle a dû se téléporter euh, Et en fait les mm, binoculars Les jumelles donc Sont juste à côté de ma base Donc c'est vraiment formidable voilà. C'est là où j'ai d'ailleurs habillé Virginia Pour la petite anecdote Ah bah du coup j'ai pas fini de vous parler de mon hypothèse par rapport à la fin je suis con Donc par rapport à l'artefact on est protégé à l'intérieur Et en fait je pense qu'il y a une histoire de soit on voyage dans le temps Et euh, on voyait donc une civilisation future Vous, vous avez vu on avait, une, euh, on avait vu une civilisation future Donc soit on voyage dans le temps et, et on a une vision du futur Soit euh, on se téléporte mais euh, Genre il y, y a plusieurs univers quoi Genre euh... bah vous avez vu à la fin du jeu Le gars qui était avec nous donc Timmy on va dire que c'est Timmy Tant pis si c'est pas lui, il s'est téléporté, il s'est cloné en 3-4 fois Je sais pas si vous vous souvenez Il s'est cloné en 3-4 fois et en vrai de vrai moi je pense que c'est juste qu'il y a euh, plusieurs euh, plusieurs réalités, plusieurs univers Et, et ils se sont retrouvés, euh... enfin vous voyez ce que je veux dire, une sorte de téléportation Voilà je vais un petit peu loin dans mes, euh, dans mon délire mais moi je pense que c'est ça euh, Le Plan ne va être jamais de la vie là-haut hein. euh, Je crois que je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer euh, par contre pareil on n'en sait pas plus sur le mec qui nous a matraqué au début de l'aventure Pourquoi il y a un mec qui nous a matraqué au début on sait pas Tout ce qu'on sait c'est qu'il nous a poursuivi à la fin Et qu'il a pas pu rentrer dans le cube et qu'il est mort Et qu'il s'est transformé en énorme mutant Voilà ça c'est la bonne nouvelle Par contre on sait pas c'est qui Mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui nous voulait du bien euh, Dans tous les cas donc c'est Chez euh, Chez pour lui euh, Bon bah c'est pas essayer d'être la plane Mais par contre c'est euh, on, on aura eu le mérite d'être monté tout là-haut euh, parce que euh, pas parce que je euh, je l'ai jamais fait en fait Et c'est assez sympa Et là avec une luge on pourrait s'amuser euh... Où est-ce qu'il serait le deltaplane là en vrai de vrai Eh hey, je viens de faire l'ascension d'inoxtag les gars Et ça c'est la classe hein. Oh purée Alors j'ai un petit peu le seum parce que euh, j'ai regardé Et c'est pas du tout là où je suis Mais vous voyez au moins ça permet de découvrir des endroits comme ça Vous voyez ce spot là c'est plat c'est plat. Et très honnêtement, ça aurait pu être là. Et puis surtout, euh, je. Il pourrait y avoir des choses ici, je pense. Et ça me fascine toujours autant les, les, les chemins qu'on qu laisse la, la traîner derrière. C'est vraiment un bonheur. Euh, et en plus, il n'y a pas de mob ici. C'est vraiment safe. Alors, hâte de voir également. Enfin, c'est un peu con, mais euh, euh, souvenez-vous, quand il y a de l'orage, il y a des éclairs au milieu. Et alors, ce qui aurait été chouette, c'est qu'il y ait de l'orage au moment où on y soit. Et ça aurait été marrant de voir un petit peu. Euh, voilà, c'est des petites analyses Ça c'est chouette On sait plus si c'est la vraie vie ou si c'est un jeu C'est fou Après on dit les jeux ça rend violent hein. Parce qu'on sait plus faire la différence Bon j'y suis là ou quoi Mais quoi Non mais on se fout de moi ou quoi J'ai pas fait la mise à jour Mais je suis complètement con c'est pas possible je, je, dois, je dois être teubé ou il y a un truc qui va pas Je ne comprends pas. On me dit que c'est ici. Et heureusement qu'on me le dit d'ailleurs. Parce que sinon, je le trouverai jamais. Mmh. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Maintenant, oh on passe dans les bois. Ah là, il y a un chemin là. Ah, les chemins, ils sont cachés hein, quand même. Hein. Oui, oh, si, ça va être là-haut. Mais il faut le savoir quand même. Hein. Parce qu'en vrai devrait, bah c'est ça aussi un petit peu le, le petit point négatif, c'est qu'à aucun moment tu passerais par là euh, si tu te dis qu'il n'y a rien à trouver, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Alors évidemment quand tu explores à fond les ballons, mais vu comment le la map est encore vide, bah il y a pas trop d'intérêt d'aller par là, quoi, tu vois. Donc c'est impossible à trouver. Mais attends, mais c'est une blague. On se fout de moi. Oh putain. Yo, mais c'est une blague. Ah ouais, non mais d'accord, bah je pouvais. Eh, hey, je suis passé devant. Je pouvais chercher longtemps encore. Ok, donc il y a un nouveau camp en fait. Ok, on a. Bon, des cordes. On a. Alors, par contre, lui il est mort de froid. Ouais, ça c'est clair. Des fusées éclairantes. Euh, très bien. À manger. Bah, écoutez, on va manger. Hein. Vous savez pourquoi Parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Euh. Alors, attendez. Parce qu'il y a encore des trucs ici. Ah, ça je passe pas à côté, hein. Nous avons euh, un traîneau. <rire> ça m'a l'air d'être un traîneau. Eh, attendez, hein. Après, je veux pas dire que je suis un génie ou je sais pas quoi. Mais j'ai quand même l'impression que ça servait à rien. D'accord, bon, il fallait essayer. Il fallait essayer. Allez, les amis, c'est l'heure de faire du delta On peut pas sauvegarder là Ok, bon, bah c'est pas grave. Euh, moi il faut que j'aille vers où là Parce que je sais pas du tout comment on contrôle ma maison elle est. Voilà en face, très bien. Donc comme ça on va aller au binoculaire. Vous êtes prêts les amis Pas moi. C'est parti Comment ça marche D'accord. Ok Ouais Wouhou Nice Ok Et vous pensez que je peux. Je peux, je peux monter ah voilà c'est bien fait ça redescend un petit peu Ouais c'est bon ok Bon c'est pas Flight Simulator non plus quoi hein, Mais euh... <rire> Est-ce que je peux ouvrir ma map Non je peux pas ouvrir ma map D'accord Ok Alors là on a un grand lac Mais ça me dit rien du tout ici Ça me dit rien du tout ici euh... Le fait que ce soit des lacs gelés moi ça me perturbe Bah écoutez les amis on profite euh, du coup un petit peu De, de la vue Hein, euh, donc là souvenez-vous On avait monté, bah c'est bien ça permet de faire une rétrospective On avait commencé comme ça, on avait monté ce cours d'eau là On s'est retrouvé là-haut Avec la petite île au milieu De ce lac hein, Que vous pouvez voir en face Donc Cette petite île qui est sécurisée puisque personne, aucun mutant peut y aller Enfin du coup maintenant si Parce que, eh, c'est vrai, vu que le lac il est gelé Là les mutants ils peuvent rejoindre le, la petite île Mais euh, bon vous avez compris Normalement il doit y avoir encore mes stocks de bois là. Je sais pas si, euh, si on va les voir d'en haut Je pense que d'en haut on voit pas tous les détails hein, Pour des raisons assez évidentes enfin, Je vais un petit peu baisser euh, Par contre on voit les arbres abattus Ouais On voit les arbres abattus Et on voit mes rangements de bois Regardez on voit mes rangements de bois Incroyable Alors on va un peu décaler vers la gauche Parce que justement je veux récupérer les jumelles Tant qu'on y est les jumelles sont là-bas Je parle pas des sœurs jumelles D'ailleurs je serais curieux de savoir ce qui se passe Si on va tout loin dans l'océan Mais je pense qu'on meurt tout bêtement Donc on va éviter euh, Ok du coup bon là on voit rien il y a tellement de neige De poussière de neige là Là on va descendre parce que je crois que c'est là hein. C'est censé être là hein. Je vois rien du tout Bon, ma base elle est là-bas. On la voit pas, mais elle y est. Et nous on va là. Ok. Comment on va atterrir Je ne sais pas. Oh là Oh là Oh la perte de contrôle totale. Oh, je me chie dessus. Je sais pas comment faire. Ah, voilà, comme ça. C'est bon, j'ai la soluce Je vais faire un, un décrochage. Voilà. Un petit décrochage Très bien Ok Et c'est pas du tout là euh, J'ai trop le seum J'ai trop le seum euh, Faut que j'aille un peu plus loin je crois Attendez je suis quand même pas débile Ah oui oui vous voyez la petite maison Ouais c'est là bas qu'il y la petite maison euh, Est-ce que du coup je peux redécoller en vrai C'est ça la vraie question en plus il y a du vent Est-ce que je peux redécoller d'en bas ou pas Non il faut absolument que je prenne euh... Il faut absolument que je prenne de la hauteur mais bon de la hauteur on en a là Alors attendez on va faire des expériences on est là pour essayer hein, de toute façon Puis d'ailleurs si je le prends pas il, il se passe quoi Il va des pop ou pas Wesh Respecte moi un peu non Allez vol D'accord C'est vraiment bien fait euh, Je sais pas si je dois appuyer sur une touche ou quoi D'accord Bon manifestement ça ne marche pas Vas-y prends ton souffle J'ai faim j'ai soif ne vous inquiétez pas Allez saute Yes ah! Bon, c'est chouette. Allez, euh, c'est pas grave. Wesh, ouais, l'arbre, comme il est grand! What? J'ai jamais vu des arbres comme ça. On dirait que c'est nouveau, alors. C'est un peu traître, hein, parce qu'il y a des trucs, à mon avis, qui devaient déjà être là. Et, et j'ai l'impression que c'est nouveau. Mais euh, on dirait, hein. Ok, donc on arrive sur notre spot. Tac. Ça rappelle les souvenirs, quand même. Hein. Ça rappelle les souvenirs. Qui sont pas si vieux que ça, hein. Donc hop je vais juste jeter ça là Ça va me permettre ici de euh, faire une petite sauvegarde tranquillement Oh Ils ont changé euh... Non On peut plus dormir comme on veut On peut plus dormir quand on veut Oh les salopards Alors c'est comme sur euh, The Forest hein, On pouvait pas dormir euh, bah, Si on n'est pas fatigué on peut pas dormir Et sauf que durant mon let's play C'est vrai qu'on pouvait absolument s'endormir Quand on voulait Et ça c'est dingue et ça c'est dingue euh, Ah merde j'ai de la viande pourrie je vais l'acheter euh, Dommage dommage Je vais manger un coup encore et boire parce que c'est vrai que j'ai faim non, Pourquoi je me casse la tête ici j'ai du riz là C'est parfait Enfin du riz à chaque fois c'est du riz mais euh, je sais pas ce que c'est Parfait et on boit un coup Parfait et du coup euh, les jumelles Normalement doivent être ici Directement voilà Parfait Et avec ça on peut voir Absolument euh, Absolument euh, Ça va Ah un petit problème Ah c'est chouette ça Ah c'est pratique Ça c'est pratique ça Ça c'est. Ah oh, le bug Wesh le bug Ah ouais d'accord ne vous inquiétez pas, regardez comment on, on règle un bug. Voilà. Alors comment on règle un bug Et eh ben c'est très simple. On sauvegarde encore une fois parce qu'on a un petit peu des débiles et euh, on quitte et on relance. <rire> ouais, c'est ça. Je viens de regarder les change logs et en effet ils ont mis un sleep time, euh, un cooldown justement pour pas pouvoir dormir n'importe quoi. Et donc c'est très bien, c'est beaucoup plus réaliste, ça va être beaucoup plus dur du coup, mais euh, c'est chouette. Ok. Du coup, on a le droit donc à ces jumelles. Maintenant, elles sont où ces jumelles Voilà bah j'ai perdu les jumelles hein. Ah c'est vrai qu'en fait l'inventaire c'est pas facile Cible en papier Ah oui vous m'aviez dit en commentaire C'est vrai que j'ai récupéré des trucs je m'en suis pas rendu compte euh, Mais c'est pas bien grave Ah mais elles sont là les jumelles Ça va nous permettre euh, vraiment de, de, de voir euh, Super mieux quoi Ah ouais non mais à chaque fois que tu mets les jumelles il y a un bug Ah ouais d'accord Waouh c'est trop stylé On est sur... Euh... Way of the Hunter ou quoi Et pan Là tu prends le pompe Non mais là c'est... What Oh je sais Je sais, attendez c'est mon armure C'est mon armure Euh... Il suffit juste tout simplement Regardez bien Bah je peux pas enlever de l'armure Je l'ai dans le cul Bon bref, euh, c'est un peu bugué Euh... Ce serait pas mal que ce soit réparé Bon voilà, ce serait cool Je pense que ce sera très vite fixé parce que tout le monde va râler Mais euh, waouh C'est vrai que c'est un petit peu embêtant ça quand même hein. Ah c'est un petit peu embêtant Bref les amis en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Cet épisode si je puis dire quand même Bah ouais Et puis voilà nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à checker sur Twitch si je suis en live euh, n'hésitez pas à vous abonner C'est gratuit Et euh, et puis voilà N'attendez pas d'épisode prochainement hein Peut-être des vidéos à la cool, mais voilà, pas, de, pas vraiment d'épisodes. Peut-être des constructions, mais je promets rien. Euh, je promets vraiment rien. En tout cas, dans un an, deux ans, enfin, voilà, quand il y aura des mises à jour, ça va être vraiment insane. Et, et là, on pourra se faire plaisir. Mais voilà, vraiment restez à l'affût. Et euh, merci pour tout, les gars euh, et les filles. <rire> vous êtes des boss, je vous kiffe. Et je vous souhaite un excellent week-end, les amis. Voilà, je fais plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao, tout le monde.